Avec la bibliothèque de votre école, vous avez accès à différentes ressources spécialisées. Livres imprimés, e-books, revues, bases de données, mémoires et thèses, normes et encyclopédies. Le détail de ces documents est accessible depuis le portail de la bibliothèque où vous pouvez effectuer vos recherches. Cette documentation vous sert d'appui dans vos différentes réalisations d'élèves ingénieurs. En voici quelques exemples. Vous débutez à l'INSA et vous souhaitez approfondir certains fondamentaux de votre cursus, les Benson, la base de données techniques de l'ingénieur et l'encyclopédie Universalis peuvent vous y aider. Vous préparez le TOIC ou le VIDAF, la collection d'ouvrages papier sur les langues étrangères et les bases de données Myco, vocables, sont là pour vous. Vous devez étudier une norme dans le cadre de vos travaux, consulter les bases de données SagaWeb et Keox ou encore les normes imprimées plus anciennes rangées sous la cote A en bibliothèque. Enfin, vous travaillez à la rédaction d'un mémoire de fin d'étude, utilisez les ouvrages méthodologiques papier ou électronique et les thèses ou mémoires des années précédentes, consultables depuis le portail et le site en cas de besoin, contactez-nous.